Salut ma belle gang, François ici. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une belle grande forme avec cette super chaleur qu'on a ici au Québec. Euh, Aujourd'hui, ça me fait plaisir de, de sortir de mes vacances partielles. Je ne sais pas si vous êtes en vacances présentement. Euh, moi, je suis en vacances partielles, je travaille beaucoup moins que je travaillais dans les derniers temps. On savoure la vie et surtout avec cette température-là euh, qui, euh, qui est très lourde. Je ne sais pas comment vous, vous gérez ça. Hier, j'ai fait un pause en disant que moi, la, la chaleur, la grosse chaleur tue mon énergie, en fait, me, draine mon énergie vitale. J'ai besoin de fraîche, j'ai besoin d'ombre, j'ai besoin de vent. Donc, euh, et, et on s'adapte tout simplement. Donc, bonjour Laetitia, bonjour France, bonjour Mélanie, euh, bonjour Dominique. Hey, faites juste m'écrire, ma belle gang, avant que je vous présente mon invité. Euh, faites juste m'écrire d'où est-ce que vous regardez cette vidéo-là présentement. Et pendant ce temps-là, je vais juste regarder si je suis bien bien sur Facebook et aller faire un petit test. Oui, parfait, on est déjà 150 en direct. Donc, écrivez-moi euh, de quel coin de pays, de la Saskatchewan, il fait trop chaud pour moi, euh, Ottawa, de Sherbrooke City, de Bretagne en France, de Montréal, de Terrebonne, de Saint-Blaise, mon bureau à l'air clim. Génial. Euh, à Calgary, il ne fait pas chaud pendant en tout, ici. Euh, David de Reims, de Reims j'ai de la misère avec Reims, Reims ou Reims, ou, euh, de Montpellier, on a du monde un peu partout, de la Belgique, de la France, bref, on a du monde un petit peu partout. Merci d'être là, merci d'être fidèle au poste, fidèle au rendez-vous, j'espère que vous vivez bien l'été. Aujourd'hui, on va partir ensemble pour un 30 minutes, 45 minutes environ avec une personne que j'ai une énorme estime pour cette personne-là, je vais vous expliquer pourquoi. Qui est, qui est pour moi une mentor sans qu'elle sache trop. C'est quelqu'un que je modélise beaucoup. Euh, C'est quelqu'un qui a eu un impact énorme dans le développement personnel, non seulement au Québec, mais dans toute la francophonie mondiale. Et je dirais même plus que ça parce que à ce jour, si je me trompe pas, elle pourra nous le dire, elle a vendu plus de 5 millions de, de livres, en fait, 20, elle auteur de 25 best-sellers été traduit en tout plein de langues. Donc, russe, en, en, je ne sais pas, elle va nous le dire tout à l'heure, mais si je ne me trompe pas, en chinois aussi. En plein de langues, en fait. Donc, il y a des gens de partout dans le monde qui ont, qui ont bénéficié de ces enseignements. Tout à l'heure, je m'en venais avec ma fille en, en voiture. Parce que là, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, je ne suis pas chez nous présentement. On a eu des orages par chez nous dans le coin de Saint-Sauveur et l'antenne, moi, je fonctionne avec une antenne pour émettre mon Internet. Le module a sauté, donc j'ai dû m'ajuster à la dernière minute pour venir chez une de mes amies faire le live et, et je roulais en voiture tout à l'heure, puis euh, je suis en train d'échanger avec ma fille par rapport à, à mon invité aujourd'hui et, euh, et, et je réfléchis en disant « moi j'ai vendu genre 50-60 000 copies de mon livre, tout est toujours parfait ». Mon invité a vendu plus de 5 millions de copies. Avez-vous idée à quel point, par ses enseignements, son message a eu un impact sur des millions et des millions et bénéfices collatéraux aussi, des millions d'individus sur la planète? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Madame Lise Bourbeau. Bonjour. Salut Lise. Bonjour François. Wow, quelle introduction. Allô, allô. Oui, oui est-ce que oui, tu... écoute, c'est fait avec le. Oui. Est-ce oui, que tu savais qu'en statistique, ils disent qu'en moyenne, les gens, euh, trois personnes lisent un livre? Donc, ça veut dire que s'il y en a 5 millions de vendus, il a été lu par 15 millions de personnes. Fait que ça, ça, ah ouais. ça, ça Ça m'a fait plaisir quand j'ai entendu ça. Mais. mais je comprends. Donc, c'est ça. Hein, Aujourd'hui, c'est rendu plus de 5 millions de copies vendues, hein, Oui, mais ben on, on doit être proche du 6 millions parce qu'à chaque million, il y a de moins en moins de temps. Entre chacun. Oui, c'est ouais, ça. C'est Jean-Pierre, mon, mon gendre, hein, qui dirige ma maison d'édition, qui se fait toujours ouais. un plaisir de me faire une surprise à un moment donné pour m'annoncer. Moi, je ne suis pas au courant là, où on est rendu là-dedans. Oui, mais effectivement, c'est exponentiel. À un moment donné, les gens en parlent et en parlent et en parlent. Est-ce que je me trompais en disant que c'était partagé dans plusieurs langues? Lise, c'est rendu à combien de langues présentement? Euh, c'est traduit en 22 langues. 22 langues. Moi, ça me fait rêver, là, littéralement. Là. C'est <rire> comme. Est-ce qu'un jour, tu aurais pu croire ça? Jamais. Que... Non, hein? Je n'aurais jamais pensé que, que même d'être auteur, parce que quand j'allais au couvent, j'adorais le couvent. Moi, je suis une première de classe, j'avais toujours hâte que l'école recommence au mois de septembre. J'ai ben, ai toujours aimé apprendre des choses nouvelles. Hein? C'est ma nature. Et. Euh, la seule matière que j'avais pas 100% à l'école, c'était la composition. Quand il fallait s'asseoir et écrire ouais. une composition de trois, quatre pages. Ah, oh, je pas ça. Jamais j'aurais pensé que ça serait ma plus grande source de revenus un jour. Donc, c'est juste pour dire à tout le monde que vous savez jamais. jamais, pas. jamais ce que l'univers vous, vous, vous, vous apporte. Peut-être que... Vous allez faire un métier qui va être euh, le plus extraordinaire pour vous, que vous qui n'existe même pas encore aujourd'hui. Exact, euh, c'est tellement vrai. Moi, j'aurais jamais pensé. Mais de, de toute façon, c'est pour ça, peut-être, que mes livres se vendent parce que je suis pas, je suis vraiment pas une auteure. Moi, je suis oui. une communicatrice. J'aime parler. Oui. Donc, j'écris oui. comme je parle. Et puis, oui. ceux qui corrigent mes livres, là, je les choisis vraiment pour qu'ils gardent L'essence. L'essence, là, tu sais, si des fois mes phrases à des belles grandes phrases toutes mentales, là, ça passe pas. <rire> on, se, on se ressemble tellement de ce côté-là. Ouais. Jamais j'aurais cru écrire, moi j'en ai écrit, j'ai écrit deux livres jusqu'à présent, mais jamais j'aurais cru écrire le premier livre parce que même à l'école, c'était pas bon du tout, jamais on aurait pu penser ça. Et encore moins parler. Est-ce que tu avais la communication facile quand tu étais, étais plus jeune? Oui, ah oui, oui. Euh, J'étais, euh, moi, j'ai toujours la préférée des, des, des religieuses. Euh, ils me faisaient aller en avant pour expliquer comment ça se fait que juste moi qui avais réussi quelque chose, par exemple, puis, puis j'aimais ça, j'aimais ça… Euh, aller en avant. Puis, oui, j'ai toujours eu, parce qu'après ça, j'ai commencé hein, dans le domaine de la vente euh, à l'âge de 25 ans, puis j'ai tout de suite, je suis tout de suite devenue gérante, puis là, j'avais à gérer des, des des équipes, à faire des réunions. Donc, oui, c'est ça m'est venu assez facilement. Pas, je, ouais. une une de chef quand même. J'ai toujours été un petit chef. Hein? <rire> Ouais, oui, c'est ça. En fait, je me rappelle, euh, une fois, je l'avais reçu à, au mouvement Inspire-toi, quand on avait créé Inspire-toi, puis euh, moi, Lise Bourbeau, je la connaissais beaucoup avec euh, le livre euh, « Les cinq blessures de l'âme euh, ». Moi, c'était le premier livre que j'ai lu, un euh, euh, de, de tes livres, en fait. Et euh, quand je t'avais invité sur la scène donner une conférence, j'avais tombé en amour. Et on avait fait aussi une entrevue et, et je crois que je suis tombé encore plus en amour parce que derrière… Cette auteure-là, cette communicatrice-là, il y a aussi une entrepreneur. Et, euh, et, et moi, je suis porté par le grand désir de vouloir changer le monde. Aujourd'hui, j'utilise les réseaux sociaux, des formations en ligne, mais, mais, mais, mais même rencontrer les gens en, en présentiel, ça fait du bien, on aime ça. Mais quand j'ai mieux connu ton histoire, je fais « Oh my God! » Toi, tu n'avais pas tous ces réseaux sociaux-là, tu n'avais pas tous ces co-créateurs, collaborateurs qui était là. Hein? Si je ne me trompe pas, Lise, ça a commencé avec du porte-à-porte, -porte, tout ça. Hein? Ah oui, c'est ce que je connaissais. Ah oui, moi, c'est rien qui m'arrêtait. J'ai toujours ça, je pense que c'est ma plus grande qualité, euh, la qualité que je jamais voulu me défaire, c'est euh, de, de rester en contact avec mon je veux. Qu'est-ce que je veux? Puis, c'est toujours, qu'est-ce que je fais pour l'avoir? Si ce que je fais ne marche pas, OK, quoi d'autre je peux faire? J'ai jamais perdu de vue mon, le je veux qui fait waouh en dedans de moi. Parce que c'est ouais. tout que euh, quand, euh, quand j'ai commencé, par exemple, à travailler pour Copperware à 25 ans, oui. là, ouais. ils nous annoncent que si on devient gérante, euh, là, on a une belle grosse voiture fournie par la compagnie. Bon, fait que là, moi, je dis à toute ma famille, hey, un jour, là, moi, D'ici un an, je vais être gérante de la Tu rêves là plat. Puis, tu crois ça, qu'ils vont te fournir une voiture comme ça. Mon Dieu, que tu es naïf. Tu crois hein, c'est ouais. ça. Alors là, ils oui. naïf, ils disait Oui, c'est vrai, ça hey, devrait. Tu ce qui est arrivé quand je suis devenue gérante avec ma belle voiture. Fait ça, ça. on retourne dans quelle année, là? Ah, bien, à minute j'avais 25 ans. Ça ben, fait l'année 66-67. Okay. C'était la grande okay. station wagon, là, tu sais, aujourd'hui. Ah a oui, c'est vrai. Ouais. Oui, je ouais. m'en rappelle très bien. Il pouvoir avec pouvoir, du bois ouais. sur le côté. Oui, oui, oui. Ah ouais, as oui, dit oui oui. Ouais, parce que pour ne <rire> pas rentrer tous mes cartons de Tupperware que je vendais à toutes les wow. semaines. <rire> mais mais j'ai toujours... Je, je, suis une, je suis vraiment une vendeuse née là, parce que je suis ouais. une personne enthousiaste. Et, ouais. Mais il faut absolument que je croie sincèrement après l'avoir expérimenté. Je ne pourrais pas vendre quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi, là, juste pour, juste pour bien bien. il faut que ce soit un produit ou une idée ou quoi que ce soit qui, que j'ai testé, j'ai vérifié, puis ça marche, puis ça m'apporte quelque chose. Ouais. Et là, là, je ne suis pas arrêtable. <rire> Est-ce que dans ce temps-là, tu as un mindset de, de vente ou tout simplement, c'est tu marches avec tes convictions? Est-ce que tu as l'impression d'être une vendeuse ou tout simplement, euh, c'est comme voici ce que je fais comme expérience, voici ce que j'ai testé, je, je sais que je peux contribuer non. et vous aider en fait? C'est ça. Parce que quand ouais. je faisais mes démonstrations web par exemple, si une personne me disait... Euh, « Ah, ben moi, je ne sais pas quest ce que je fais ici, j'en ai déjà beaucoup de ces petits plats-là. Là, » Puis quand j'ouvre la porte de la moi, ça me tombe sur la tête, euh, je ne les utilise pas. J'ai dit « Bon, ben toi, je te donne pas de bonnes de commandes, je veux pas que tu rien ce soir. Je veux que tu apprennes à okay. tout ce que tu as déjà. » Puis moi, c'était ouais. parce que comme j'aime beaucoup cuisiner, puis j'aime ça avoir toutes les sortes de farine, puis du, sortes, des, des choses, toutes sortes d'aliments de, de, de, qui sont périssables, ben moi, avec mes petits plats TopoWay, alors tu viens chez nous aujourd'hui, là, tu verrais le beau garde-manger TopoWay, il hein, plein de TopoWay ouais, partout, parce que… Encore aujourd'hui, ah, là. Oui, bah, en là, là? Ah oui, je pourrais t'en vendre, là, pour une pièce, là! Non, oui, parce que je crois. Tu vois, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, là, ça se sent. C'est pour ça, puis toutes mes animatrices, toutes les personnes qui travaillent pour moi, là, c'est la première qualité qu'ils ont besoin d'avoir. C'est de, de croire profondément en ce qu'ils disent, savoir au plus profond que ça fonctionne, les techniques qu'on enseigne. Et puis, c'est ça qui fait la, la, la différence de, de, de, de ton corps. J'ai euh, toujours eu des, de, de, de, le personnel, puis des animateurs, des animatrices, là, Tellement dévoués, là, tellement dans leur cœur. Fait que ce, ouais. Ça, ça aide. Tu dis que je n'avais pas de réseau, mais j'ai eu beaucoup de bons supports autour de moi parce que ouais. tu sais, tu je suis entourée. Oui, oui, oui. Est-ce que, est que les gens qui ont travaillé avec toi dans la croissance de, de ton entreprise, mais la croissance de la mission de Lise, est-ce qu'il y en a qui étaient dans ton power avec toi, qui sont devenus, avec le temps, formateurs? Est-ce qu'il y en a qui ont basculé, non, hein, qui t'ont suivi non. de cette façon-là? Non, OK, non, ça aurait pu, non, hein? Oui, j'ai okay. eu quelques personnes, euh, ben, parce qu'après ton power, j'avais vendu euh, quelque chose un système de cuisson là, qui est cuit sans eau et sans gras. Là. Mais ça, euh, okay. aussi, bon pour la santé. Mais euh, c'est après, ouais, j'ai eu quelques-unes de ces gens-là, mais ça n'a pas, pas okay. marqué. Donc, mais... tu toujours su... Oui. T'adapter, t'entourer oui. selon le besoin du moment où est-ce que tu étais rendu, hein. C'est pour ça que dis, je voulais bas des clients, mais alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que je connaissais. Je, je, je, je demandais à quelqu'un de réunir 10-12 personnes ensemble. Je leur parlais de, ce, de, mon, de, ma, de ma philosophie. Puis là, je leur faisais ouais. une détente à la toute fin. Puis, si ça leur donnait une idée un peu de ce que je faisais. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, oui. Euh, la question qui tue, Lise, euh, et soit très, très, très honnête, est-ce que tes plats de Tupperware sont bien classés chez toi? <rire> bien sûr. <rire> ah, bien oui, oui. c'est vrai. Mais C'est ça qui fait la différence. Tu sais, oui, c'est ça. Tu places un sac de sucre par-dessus, un sac de farine par-dessus, toutes ces choses-là, mais tout dans des plats, ouais. je va beaucoup plus, puis tout est bien étiqueté, c'est facile à trouver. Ouais. Parce que moi, je n'ai pas de patience pour chercher. Je ne sais pas, ma belle gang, qui sont avec nous. On a plein de beaux commentaires, Lise. Euh, est est-ce que ceux et celles qui sont avec nous, soyez honnêtes, est-ce que votre plat de Tupperware, votre tiroir de Tupperware, Tupperware, c'est des genres de, de, de plats en plastique qui. Qui, qui se sert bien normalement, en fait, puis qu'on peut mettre au micro-ondes, puis qu'ils se lavent bien, puis qu'ils traversent les temps. Tout le monde a du stop ici au Québec, en fait. Je ne sais pas si en Europe, c'est aussi fort, euh, Lise, oui, oui, c'est fort en, en Europe. Dans le monde. Dans OK, c'est partout dans le monde. Je regardais dans 50 pays quand j'étais là. Ah, rien. C'est la meilleure qualité de plastique au monde. C'est un secret bien, bien, bien gardé. Euh, ouais. euh, tout le monde voudrait avoir euh, le secret parce que c'est garanti à vie, ces plats-là. Il faut que ce soit vraiment ouais. bon. Euh, oui, et on a, on a Laure qui dit « c'est le bordel dans mon placard ». Jamais <rire> qu'on aurait pensé que je ferais un live avec lui ce matin et <rire> parlerait de plats de Tupperware, <rire> c'est le bordel dans mon armoire. Oh, ben. Ça aurait été utile. Moi je pense que quelqu'un qui lance une formation aujourd'hui, comment bien classer ses plats Tupperware fait fortune aussi, donc oui, oui, oui. <rire> on, oui. on s'ajuste avec le temps. Bien ranger le garde-manger, tu sais, c'est… Oui. C'est ah, tellement plaisant de voir ça comme ça aussi, ouais. hein, d'avoir bien rangé. Qu'est-ce qui fait, Lise, un, un jour que euh, tu as décidé de laisser ce côté-là pour t'en venir vers l'école Écoute ton corps, dé démarrer cette école là. Écoute ton corps et commencer à écrire le livre, des ah, livres, ben, en fait. C'est une histoire que j'ai racontée, je pense, mille fois, là, ce si c'est pas plus. Ça doit. Euh, oui, ben, c'est un rêve que j'ai fait. Hein. J un jour, euh, ben, j'étais dans l'autre compagnie, là, des systèmes de cuisson, puis comme, comme avec Tupperware, avec l'autre compagnie, dans l'espace d'un an, j'étais numéro un du Canada, puis euh, euh, tout allait bien, un patron merveilleux, je faisais beaucoup d'argent et tout. Puis là, j'ai eu une bactérie dans mon œil gauche pendant, c'était un grand congrès, qui y avait pour la compagnie. Je n'ai pas pu assister la dernière journée. Euh, puis je me suis revenue à Montréal, c'était loin, c'était à Windsor, Ontario. Là. Et euh, finalement, rentre d'urgence à l'hôpital. Et puis, c'est une bactérie mangeuse là, de chale qui, qui a mangé toute ma cornée. Puis, on réussi ah, à oui. tuer la bactérie. Mais quand je suis sortie de l'hôpital, je n'avais plus de cornée. Donc, je voyais juste d'un oeil. Puis, je devais retourner euh, six, six mois plus tard pour avoir une transplantation de la cornée. Puis, euh, alors tout ce temps-là, moi, je me dis, euh, j'avais commencé, là, moi, à m'intéresser à la métaphysique et tout ça, j'avais commencé à, à, devenir consciente, de... puis je me disais, mais c'est quoi je veux pas voir, c'est quoi je veux pas voir dans ma vie? Déjà là, ouais. puis, Mais c'est vrai que je, je trouvais mon travail moins agréable, bien que j'avais des honneurs incroyables, j'avais eu beaucoup d'honneur dans ce congrès-là, puis, tu sais, tout allait bien, mais... C'est comme si j'avais tout appris ce que j'avais à apprendre. Puis, mmh. euh, je savais quoi d'autre je vais faire que j'aime puis que j'ai des bonnes conditions comme ça. Et c'est là que, quand je suis ressortie de l'hôpital, que j'ai fait mon rêve, rêve prémonitoire, là. Euh, ouais. où je me voyais dans une grande salle, euh, avec un beau chandelier en cristal, va avoir 1000 personnes. Puis, je parlais de toutes les choses que j'avais... Euh, Découvert parce que ça faisait 15 ans quand même moi que je faisais du développement personnel tu sais que je faisais oui, des, des livres oui. et tout et puis euh, alors j'avais fait plein de synthèses, mais c'est c'était comme pour moi là je ne pensais pas euh, d'enseigner ça rien et quand je me suis réveillée de ce rêve là j'ai dit c'est ça que je veux faire alors j'étais dans un état d'exaltation incroyable ah oui c'est vrai c'est vrai moi, puis tout de suite après, j'étais tellement sûre, j'ai dit, j'ai trouvé ce que je voulais pas voir, j'ai mis tous mes médicaments dans la poubelle, j'ai pris de médicaments, j'ai guéri mon œil tout seul. Hey, le, le, le spécialiste il n'en revenait pas. Et quand je suis allée là, je suis retournée le voir six mois plus tard, tu sais, quand il était okay. rendez-vous. Puis euh, mais il était tellement gentil, puis tu sais, il était tellement fier, Puis là, il y avait toutes cette. Ses, ses étudiants en médecine autour de lui, il dit Ah, oh, regardez le beau cas! Il dit, le, le médicament, euh, c'est un médicament nouveau qu'il avait essayé avec moi. Euh, il dit Ça a marché, ça, là, on va le savoir. Puis, euh, moi, je le voyais tellement content. Je n'ai pas été capable de dire que j'avais pas. Oh non, fait, non, as oh, dit. Ah, ah non, tu n'as jamais dit. Non, mais ben, je travaillais sur mon ego dans ça, là. Je lui ai dit, ah, ouais, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Je n'ai pas, ouais, pas dit. J'ai dit. Euh, euh, il, il, il était juste tout, tellement content, « Ben attends, vous pas besoin de transplantation, là, votre cornée est toute ouais. très belle, là, pis, euh. fait wow. que, Pour moi, c'est tellement un gros cadeau. Hein? C'est énorme, c'est un cadeau de la vie. Hein? Des ouais. fois, on a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre ouais. aujourd'hui. Et, et, et ça doit t -t être arrivé plusieurs fois depuis ce temps-là, mais de rencontrer quelqu'un qui a un malaise dans son corps quelque part, il, a, il doit toujours avoir un arrière-passant en disant, « T'inquiète pas si tu savais à quel point tout est sa raison d'être derrière tout ça. Hein? » Il ouais, ouais. y, y en a des gens, des fois, qui ont ce, ce genre de malaise-là ouais. et que, justement, sont plus confortables dans cette vie-là. il y a un move à faire, ils ont, ils ont une sortie de zone à faire mm -hmm. à se réinventer. Et c'est là, écoute ton corps, en fait. C'est ça, oui. notre corps nous parle constamment. Nous, on a des, des milliers milliers de témoignages de personnes qui n'auraient oui, oui. pas dû se guérir. Là. Euh, tellement les gens, mais c'est. Si nous, on ne le fait pas, ce pas nous qui faisons avec ton corps, on fait juste donner des moyens avec tous les outils que, que j'enseigne, mais il faut que ce soit la personne qui, quand elle va chez elle, il faut qu'elle fasse quelque chose de différent. Euh, c'est la personne qui se guérit, on sait que c'est pas nous autres, mais on, on est content quand même quand ils nous disent, oh, ben, si je n'ai plus besoin de, de me faire opérer pour les poumons, la tâche est partie, euh, bon, des choses comme ça, le cancer est parti. Euh, fait qu'on mmh. on a des, vraiment des… ça, ça, c ça fait plaisir, tu sais c'est peut puis, euh, mais ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est que c'est jamais nous autres qui guérissons. c'est ça, c'est le gros non. piège hein, du travail. Exact. Parce que, quand, sais, quand il y a milliers de personnes qui disent tout, tout le temps, « Grâce à toi, je suis guéri, grâce à toi, grâce à toi », ça, c'est facile de tomber dans le piège de l'ego, hein, puis… Exact. Est-ce que c'est arrivé en cours de route? « Oh mon Dieu, tu savais combien de fois on se fait dire ça, là, combien de fois? » Oui. Puis, il y euh, a combien de personnes qui me disent hey, « Les oreilles ont dû te ciler hein, parce qu'il y a quelques mois, j'ai été malade ou j'ai eu un problème avec mon fils. Puis là, je savais quoi faire. puis Ça m'a tellement aidé ce que j'ai appris toi. » Puis, euh, grâce à ça, j'ai guéri. Ben, ouais. fait, mais, moi, je sais que c'est parce que la personne a fait quelque chose. Est-ce qu'on n'est pas apprennent des, des moyens, euh, comme là, dans mon livre là, que j'ai écrit, j je donne plein de moyens, Et puis tout le monde me dit Ah, merveilleux ce que les moyens tu nous donnes Mais est-ce qu'ils les font? Est-ce qu'ils prennent le temps de faire ouais, ça? C'est euh, là la différence entre les deux. Tu sais, au lieu de prendre la médication, est-ce que je vais, je vais appliquer, est-ce que je vais intégrer les enseignements? Mm -hmm. Parce qu'on a beau lire tous les livres de Lise Bourbeau, en fait, mais si on n'applique on pas, tu si sais, on termine le livre, puis. On ouais. n'applique pas dans notre vie, mais les résultats, le, le changement ne va pas ouais. être là, en fait. Mais nous, on dit jamais aux gens. Tu sais, moi, je, moi je, je, je, on parle de, d'il y a 50, plus de 50 ans là, hein, que je me suis guéri mon oeil. Dans ce temps-là, bon, je ne savais pas tout ce que je suis aujourd'hui. Mais moi, j'ai pris la décision d'arrêter mes médicaments parce que j étais, j étais sur, je savais que j'avais touché à l'importance. Ouais. Mais on, on suggère toujours aux gens. Prends n'importe quel médicament, va voir ton médecin, mais en même temps, fais quelque chose de ouais, différent, travaille pour trouver ouais. la cause. Fait que ça va guérir beaucoup plus vite, puis ça revient exact. de toi, c'est ça. Quand, ça j'ai bien compris, ça ne revient pas. Exact. C'est une co-création. Fais-toi accompagner de la bonne façon, mais ça. éduque ton esprit, cultive ton ouais. esprit, puis change ton, ton attitude d'une certaine façon aussi. Tu sais, quand une personne a mal à la tête, moi je n'ai rien contre la de une pilule pour son, son le cachet, ouais, le cachet pour se soulager, mais euh, en même temps, ça dit ben je me tape sa tête pourquoi dans le moment ?» mal, tu sais ça, elle se pose la question, ben, regarde, ben, son mal de tête il va partir beaucoup plus vite puis il va revenir de moins en moins souvent, hein? tu sais ça fait exact. ça met en application le, les, les normes de l'amour, de l'acceptation, là comme j'enseigne dans les livres, ça Est-ce que, est-ce que Lise des fois c'est euh... Parce que je, je vis des choses semblables, mais pas avec le même impact et ni la même expérience tout à l'heure. Je disais à, à ma petite fille qui est juste là en arrière. Je vous imagine, Lise, elle a vendu 5 millions de copies. Elle a eu un impact. Tu sais, papa, il a eu un impact sur des gens sur le web et tout, mais ça fait longtemps qu'elle est là, elle a un impact. Elle dit Papa, elle doit avoir beaucoup d'expérience. Oui, elle a beaucoup d'expérience <rire> au travers de tout ça. Euh, Est-ce que, euh, est que des fois, il arrive, est que les gens te demandent le, le truc miracle pour basculer les choses et, et, et il vient un, un genre d'aversion en disant, mais, mais et surtout toi, vu la, le, le passé, c'est le développement personnel, la connaissance de soi, c'est pas un fast-food, ça se fait pas un claquement de doigts, c'est une hygiène de vie à développer jusqu'à la fin de nos jours d'une certaine façon. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est arrivé aussi de ton côté d'avoir euh, souvent des demandes de trucs miracles, guéris-moi ou euh, il faut ah, que je change ça? On en a dans tous les ateliers. Les bons ouais. résultats, ceux qui veulent que tout soit parfait, là, ils veulent avoir des trucs là, pour que ça aille vite et euh, que ça aille bien. Mais ça, on a. Ce n'est pas un enseignement de truc écoute ton cas. C'est des, des outils qu'on donne. Puis tous mes outils sont, sont faits sous forme de questions. C'est aussi quelque chose, il faut que la personne ça, se prenne le temps de s'arrêter, s'intérioriser, ouais. se poser des questions. Ou, ou se faire aider par quelqu'un, je suggère au début, quand on n'est pas habitué, c'est mieux de, de demander à quelqu'un d'autre de nous poser des questions, parce qu'on se fait jouer des tours par notre égo, on va répondre n'importe quoi. Tu sais. euh, oui, c'est ça. Tu sais, on, tu sais, tant qu'on n'est pas vraiment euh, plus alerte à notre égo, c'est bon de, de se faire aider. C'est ça qui, qui fait le succès d'Écoute ton corps et l'enseignement, c'est tous ces outils-là. Et c'est un signe d'intelligence de se faire aider aussi. À un oui. moment donné, quand notre voiture est brisée, on l'emmène au garage. Euh, quand on a un problème de nos dents, on va voir chez le dentiste, mais quand oui. qu on est perdu, on est dans un cul-de-sac, on se sent sans ressources et tout ça, mais c'est bon de prendre de la hauteur puis de se faire accompagner oui. par quelqu'un qui oui. est bienveillant, qui a les outils qui peut nous aider à faire le prochain pas, pas nous sauver la vie, mais nous aider à à comprendre notre prochain ouais. point de notre évolution. Oui, puis ah. ce qui est drôle, c'est que des fois, il y a des femmes qui me disent « Mon mari, il pense que c'est de la foutaise, tout ça. » Fait que quand tu arrives, elle dit « Si tu chérie, j'aurais besoin d'aide, pourrais-tu juste me poser ces questions-là, ça m'aiderait. » ouais. avoir... Fait que pendant que je pose des questions, Là, lui, il commence à comprendre des affaires pour lui-même, tu sais. Mais ouais. c'est vrai, des fois, la, la personne qui pose des questions, ça peut l'aider, elle aussi, par ricochet, tu sais. Mm. C'est sûr, c'est mm. sûr. Si on est dans le même système, c'est clair que ça a un impact. Alors, aujourd'hui, en fait, euh, juste par curiosité, ceux et celles qui sont là, on est quand même 511 en direct présentement. Euh, Lise, il y a beaucoup de personnes, il y a énormément de commentaires, des super bons commentaires par rapport à toi, par rapport à l'impact euh, que tu peux avoir eu dans leur vie. Peut-être juste m'écrire quel livre vous avez eu de Lise. Peut-être que vous avez été même formé avec, euh, avec Lise et son équipe à l'École Écoute ton corps. Vous l'avez peut-être vu en conférence. Où est-ce que vous avez vu Lise? Quel livre avez-vous lu dans les commentaires? Juste pour euh, interagir un peu. Euh, ça, on a toujours un petit délai, on a à peu près un 20 secondes de délai avec notre gang. Euh, ici, euh, ça tombe pile poil aujourd'hui, ok, parfait, ça me fait plaisir, c'est génial, vraiment puissant, ça, votre partage. Merci beaucoup. Euh, quel livre, ok, les cinq, ça commence à rentrer. Les cinq blessures qui empêchent d'être, ah, oh, il manque une suite probablement, Lise, c'est quoi la suite de celle-là? D'être soi-même. Les cinq blessures aussi, écoute ton corps. C'est lequel le livre? Salut Stéphanie. C'est lequel le livre qui s'est vendu le plus, je pense, c'est écoute ton corps, hein? Bien, c'est écoute ton corps, puis là, les cinq blessures qui ont plus qu'un million de livres vendus chacun, ouais. Imagine, imagine. Le plus... et, et là, quand tout à l'heure, tu disais euh, euh, que le, le, ça, ça prend une expansion rapidement, déjà le 6 millions, mais le premier million, est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'il a été euh, que ah, vous l'avez touché? Bonne question. Non, je m'en souviens pas. Il faudrait que je vérifie ça avec, euh, avec Jean-Pierre. Non, je m'en souviens okay. Je sais que j'ai okay. beaucoup pleuré. Quand Jean-Pierre a annoncé Ta ça, c'était une grande réunion d'équipe dans le temps des fêtes. Là. On était tout, toute l'équipe, il y ans, 30, 30, 30 de personnes. Et puis, euh, euh, quand il, là, il annonce ça devant tout le monde, « Ah, oh, mon Dieu, que je me suis mis à pleurer. » Mais un... oui, mais oui. Là, tout le monde pleurait. <rire> Et je comprends. Et tout à l'heure, quand tu disais que ben, on peut faire fois trois parce que les livres sont partagés, sont dans les bibliothèques, les gens le partagent avec d'autres personnes, mais même encore, on peut faire encore plus que fois trois parce que la maman qui lit qui a un impact sur son mari, sur les enfants, la, la, la, la prof, l'infirmière qui, qui fait découler les enseignements, c'est là l'impact qu'on euh, ne peut pas calculer, en fait, d'une certaine façon. Puis le, le gros impact, c'est quand une personne, elle commence à à faire des choses différentes, à penser différemment, à être plus alerte à son ego, puis que les choses changent dans sa vie, ça, ça a l'impact sur tous ceux qui l'entourent. Oui, exact, exactement. Dire, là, ça ne ça parle même pas de ce qu'elle fait, là. Les gens le reçoivent dans l'invisible, ce qu'elle est en train de faire. Ils sentent Oui, exactement. Hein? Exactement. Lise, euh, aujourd'hui, dernièrement, tu as un nouveau petit bébé. Hein, tu as un nouveau petit bébé qui est né, qui, euh, qui s'appelle... Euh, comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie. Ouais. Et moi, avant même de voir la sortie de ce livre-là, on a eu la chance, j'en ai partagé dans un webinaire qu'on a fait ensemble pour ma, ma, ma communauté Ubuntu. Et, et, et, et, et, et on s'était rencontrés à l'aéroport, je ne me trompe pas, c'était au ouais. Mexique ou quelque chose comme ça. Hein? Et, et, et, et j'avais dit à ma femme, genre, oh my god, elle a donc bien de la vitalité, c'est hallucinant. Je, je, je, et comme aujourd'hui, hein, j'ai, impressionnant, disais, wow, as tu fais tout la vitalité. Et quand j'ai su, après ça, en ayant échangé, que c'était le, le, le livre qui s'en venait, j'ai fait « mais ça a tout sa raison d'être ». C'est quoi que tu partages dans ce livre-là, Lise? Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie? Je vais vous le partager juste ici à l'écran. Oh. Qu'est-ce qui est partagé dans ce, dans, dans ce livre-là? Qu'est-ce qui a emmené à vouloir écrire ce livre-là? Ben, disons que ça faisait euh, déjà presque deux ans que… Partout où j'allais, les gens me disaient, oh mon Dieu, Lise, ça fait cinq ans que je t'ai pas vu. Tu as l'air plus jeune que la dernière fois que je t'ai vu, mais qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu vas nous écrire tes trucs? Bon, moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont? Puis je trouvais ça vraiment bizarre parce que normalement, on va dire aux gens... Quand on n'a pas vu depuis quelques années, on va dire, ben, hey, tu ne changes pas ou tu as l'air jeune. Mais moi, je me que j'avais l'air plus jeune. J'ai dit, hey, ben, je me regarde Aye. dans le miroir là, mon cou puis tout ça. Ben, je vois bien là, que je ne pas. Mais, je, j dit, quand il me demandait quand est-ce que tu vas nous écrire, j'ai dit, ben, je ne peux pas, je sais pas quoi écrire parce que tu fais juste mettre en application tout ce que j'enseigne dans les autres livres. C'est ça que je fais, moi, je mets en application ce que j'enseigne. Je ne croyais pas pouvoir écrire un livre à ce sujet-là et puis un jour ben l'année passée je euh, je sais pas comment c'est venu là, j'ai eu un flash puis qui m'a dit "Ah, oh, je sais ce qu'il voit. C'est pas moi qui vois le physiquement, c'est mon corps d'énergie que les gens voient." Ouais. C'est ouais, une grande énergie puis euh, euh, parce que le corps d'énergie qui est quand même plus facile à voir, hein, même si on ne voit pas la lumière blanche, on la sent, la, la vitalité des la... Ouais. gens. c'est ça que les gens voient de moi. Et puis, ouais. euh, fait que là, j'ai dit, bon, OK, ça me donne un fil conducteur pour écrire un livre. Je vais toujours l'écrire en, en donnant comment telle et telle chose nous fait, nous enlève de l'énergie, comment telle et telle chose nous, nous, donne, nous donne de l'énergie. Oui. On oui. va conserver notre énergie. Fait que oui. ça, on fait le conducteur tout le long. Mais j'ai divisé, j'ai pensé de, euh, c'est sûr qu'il a fallu que je passe l'introspection, pour dire ben, c'est quoi les choses les plus importantes que je mets en pratique dans mon enseignement, Ben c'est, en cinq éléments qui se retrouvent partout dans le livre, si je parle beaucoup de la responsabilité, puis de l'engagement, être une personne responsable, puis savoir s'engager, puis se désengager, ça sauve tellement d'émotions, là, parce que énormément, hein, la personne vit des, puis les émotions, c'est ça qui nous vide de notre énergie, et puis, Exactement. Euh, ben c'est sûr que je parle d'acceptation beaucoup, parce que si on s'accepte, parce que quand on ne s'accepte pas, on s'accuse, on juge, on veut changer, euh, on vit encore des émotions. Euh, ensuite, l'équilibre. L'équilibre des trois corps, parce que moi, j'ai toujours travaillé beaucoup, beaucoup, mais j'ai toujours eu une belle vie sociale, une vie familiale, je fais des encore, comme, à fin, à fin, ce week-end, qui s'en vient, là, je fais une rencontre avec mes, avec mes huit petits-fils, puis ça wow. les puis j'ai dit, hey, les garçons, là, ça fait longtemps que je n'ai pas, je pas eu, ben, moi, toute seule, là, là ils s'en viennent, ouais. tous, ils nous pour un cocktail, après ça, puis, là, je, je, je réserve une surprise, et ça fait encore, c'est quoi la surprise. Puis, fait que, tu sais, j'aime ça. Fait... on voit que ça t'allume, là. On ouais, voit que ça t'allume, ouais. c'est ça, exact. <rire> j'ai toujours eu une, une vie, euh, puis, puis l'équilibre, c'est aussi s'occuper de notre corps physique. Je me suis ouais. toujours occupée de mon corps physique, que ce soit faire mes exercices à tous les matins, que ce soit ouais. euh, que ce soit de mon alimentation, euh, je suis attentive à ça, bien que j'ai passé euh, comme à 30, 35 ans de, en voyage là, dans les avions, les aéroports puis les ouais. puis euh, tu ce n'était pas toujours évident là, de faire attention à mon alimentation, mais je, je demandais au chef de préparer des affaires. C'est toutes ces petites attentions-là qui disent… vigilance. Je, fais, ouais. je suis toujours en train de dire à mon corps, je t'aime assez mon corps là, que je te fais ouais. attention à toi à chaque fois que je peux. Ouais. Je sais ouais. que je vais ai demandé beaucoup. J ai, j ai, j ai, j ai, c'est tellement beaucoup, beaucoup travaillé dans ma vie, puis mon corps m'a toujours, toujours soutenu parce que je, à chaque fois que je peux, je, je lui remets l'appareil, la, tu sais. Et euh, puis, deux autres éléments, c'est important, c'est de, de travailler sur de devenir plus conscient, la conscientisation, parce que les gens, ils, on est tellement pris dans, dans notre quotidien, tu dans le roulis, puis ça va toujours de plus en plus vite, hein, le temps est accéléré maintenant, avec l'air du verso, euh, que on, les gens disent, ben, je n'ai pas le temps là, de commencer à me poser des questions, puis aller vérifier comment je me sens, comment je vis ça, puis c'est quoi je veux au juste dans la vie. T'sais, prendre le temps de, de devenir plus conscient des choses dans la vie, puis le meilleur moyen de faire ça, c'est de pratiquer avec les autres. Tu sais, de prendre Bien. le temps écouter comment tu te sens c'est quoi que tu veux bon et puis, euh, puis le dernier élément important pour moi c'est la reconnaissance c'est toujours toujours ouais. dire merci à l'univers merci à tout le monde merci à sweden ouais. reconnaître les belles choses plutôt que toujours être en train de penser à ce qu'on n'a pas fait de bien ou ce qu'on a oublié ou à nos défauts tu sais être reconnaissant pour nos qualités puis euh, et, et j'écoute tout ça Alice puis et, et... À la fin, dans, dans le livre, tu as des résumés aussi de tous ces points-là. Et, et je me dis, mais est, on n'est pas obligé, parce que juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien, prendre de l'âge, je peux prendre de l'âge à 25 ans, à 31 ans, à 33 ans, à 70 ans, 80 ans. Hein, C'est pour tout le monde. Tous ces concepts-là, là, toutes ces, ces prises de conscience-là s'appliquent à tout le monde, à toutes les étapes de notre vie. C'est ça le but aussi. Ce n'était pas nécessairement pour euh, quelqu'un qui est euh, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Hein, Lise, probablement, quand euh, tu as eu l'intention d'écrire le livre. Pardon? Quand tu as eu l'intention d'écrire le livre, à qui tu voulais t'adresser? Est-ce que c est, c est à, à, à tout le monde? Hein? Euh, moi, je j'ai commencé à vraiment devenir consciente vers l'âge de, de 40 ans. Oui, imagine. Ben, alors, si, je, si les gens peuvent commencer à 20 ans, mon Dieu, ça va être merveilleux. C'est avec ton corps que je suis là. J'ai vraiment travaillé beaucoup plus sur moi parce qu'avant ça, j'étais tellement dans le roulis du travail. Là. Et puis, parce que il y a, moi, je vois des personnes des personnes de 40, 50 ans là, qui ne pourraient jamais me suivre. Euh, ils sont déjà vieux. Ils sont déjà ouais. vieux. C'est dommage. Ouais. hein? Puis, puis, puis, puis ça a un impact sur l'énergie, ouais. ça a un impact sur toute la création, sur tout le ouais. reste par, par, par la suite. Ouais. Est-ce que ça te fait peur en avançant quand même? Est-ce que tu as déjà eu cette peur-là en avançant en disant « Oh, je suis en train de vieillir oh, » et tu as eu besoin de te ramener en disant « Wow, il va falloir que je me nourrisse consciemment. » là. Ah non, non, je n'ai pas, pas jamais pris une décision telle décision parce que, parce que je ne voulais pas vieillir tu sais en, en fonction de la vieillesse. C'était toujours en fonction de… D'aider mon corps. quand t es, t es, t es... Dans la conscience, c'est ça, exact. Mais euh, je me souviens que, euh, j'en parle même dans le livre, monsieur, quand j'avais euh, 18 ans, je travaillais dans un bureau d'avocat, puis mon patron, il avait comme 37-38 ans, puis soit je faisais de, du temps supplémentaire, puis il avait assez de me faire une pause, tu sais, euh, et c'était venu s'asseoir à côté de moi. Mais, puis hé, moi j'étais scandalisée puis j'ai dit « Ah, mais M. Trudeau, vous ne pouvez pas faire ça, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? » Puis là, il avait assez surpris. Puis là, je disais à tout le monde, « Tu imagines ce vieux-là qui, qui me fait une avance. » Pour moi, il était vieux, tu vois, il avait 38 ans. Oui, oui, c'est ça, exact. Après ça, c'est là, j'ai commencé à penser que 70 ans, c'était vieux, tu sais. Que, oui, c'est ça. là, à 70 ans, je... Quand j'approchais de 70 ans, je me demandais comment je vais vivre mon 70 ans. Est-ce que ça va être pénible? Ouais. parce que Pendant longtemps, j'ai cru que c'était vieux. Puis non, ça a bien passé. Fait que maintenant, je n'ai plus d'âge. Maintenant, je. Ouais. Mm -hmm. Non, mais ça paraît dans ton énergie. Tu es pleine de vitalité. Tu mords à la vie. Avant qu'on commence euh, ouais. notre live, on échangeait un tout petit peu. Puis euh, dans, dans l'échange qu'on a fait, on a parlé un peu du COVID. Et, et dans l'échange qu'on a fait, on, on, on voyait à quel point tu honorais la vie la vie d'elle-même, qu'elle avait en elle le processus de guérison elle-même, que en fait, il faut respecter, c'est une meilleure compréhension de la vie, de son écosystème et tout ça. Est-ce que c'est beaucoup là-dessus que tu te bases? Moi, je suis émerveillée par l'intelligence de la création. Moi, en numérologie, je suis à 22. Fait que 22, je sais pas, t'es-tu un 22, toi aussi, tu dis que tu veux aider la planète dans... Moi, je suis 21 juin, donc je ne sais pas ça donne quoi. Ah, parce que quand on est en, en 22, on a une conscience, une vision planétaire. Ouais, c'est ça pour les 22 de vouloir aider la planète. Fait que moi, ce n'est pas juste ouais. être une personne qui, qui m'allume, c'est d'aider la planète. Fait que là, c'est sûr la que je vois ce qui se passe avec le COVID, Je me dis qu'est-ce qui va arriver à notre belle planète? C'est Comment on va, on va se sortir de ce qui se passe dans le moment? C'est Qu -ce, ça que j'ai hâte de voir. Mais d'un autre côté, je c'est sûr qu'on ne on, on sait pas va quoi penser. Personne ne le sait. C'est une première dans l'histoire de la planète Terre. On n'a pas, pas de modèle de ça. Donc, Mais comme je crois vraiment à l'intelligence divine, euh, comme par exemple, le cerveau humain, sa seule fonction, c'est de toujours garder le corps en santé. Même oui. si... si si, si je, je me je touche à quelque chose de trop chaud, il va de envoyer le signal que ça brûle. C'est pas bon pour toi. Même s'il si nous fait souffrir, c'est toujours pour nous aider à revenir à la santé, que ce ouais. soit des maladies comme le cancer ou n'importe quoi. C'est toujours le corps qui est en train de te parler qu'il y a quelque chose que tu fais, que tu penses, que tu crois, que tu fais pas, qui est pas bon pour toi, qui va pas, qui ouais. est contraire aux besoins de ton âme. Et euh, Alors ça, c'est alors, moi, je, suis, je sais que la conscience collective, c'est la même chose. Ça ne veut que, tu sais, s'il y si a un gros feu à quelque part, peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin. De, de, de, de Dans l'écosystème, peut-être que ça a sa raison d'être, effectivement. Oui, c'est ça. Puis, que, que si, même si c'est... C'est le gros moyen que la, la, la planète utilise, un moyen qui n'est pas agréable. S'il y a des, des gros euh, des tsunamis, n'importe quoi, qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent, on, on trouve que c'est un, euh, un moyen qui est assez euh, drastique. Mais ça ouais. prenait ça pour aider les gens ouais. à venir, c'est toujours pour nous aider à revenir à l'expérience tout conspire à nous ramener à la reconnexion de l'âme de, de, de l'individu de, de, de, de la société de l'humanité d'une certaine façon. Fait que ceux qui parce que je sais qu'il y en a là que à cause de ce qui se passe dans le moment, on, ça, ça fait augmenter leur peur. Fait que si continue ouais. à rester de plus en plus dans leur peur, ça veut dire qu'ils vont contraire à l'intelligence divine. Fait ouais. ça ils vont créer des problèmes beaucoup plus difficiles dans les années à venir. Tandis que si ouais. ils ont mis ça Qu'est-ce que, que, qu que j'apprends, ma grâce, à ce qui se passe dans le bon Puis que je, chacun ouais. de nous, on fait ça. Il ne faut pas que ce soit toute la planète, c'est juste chacun de nous qui le faisons. C'est comme ça, ça va se faire planétairement. Exact. Tu sais, de là, l'importance de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître. Tu sais, quand on dit « connais-toi toi-même », mais c'est pas nécessairement seulement tes schémas, tes patterns, tes blessures et tout ça, mais plutôt ta constitution, tu es conçu de quoi, tu ouais. t'es conçu d'énergie, dans quel monde tu vis et quand on commence à creuser dans ce chemin-là, c'est là, là qu'on vient comprendre l'importance de l'amour, de la paix, mais du détachement et de l'acceptation aussi, Rizan. Est-ce que, est -ce que le, le, le, le, pour toi, le détachement ou l'acceptation ou l'accueil est une clé euh, essentielle aujourd'hui? Le détachement, c'est sûr que euh, c'est super important parce que ça fait partie de, des critères de l'ère du Verseau. ça fait partie de l'intelligence. On ne doit pas s'attacher à rien ni à personne parce que, tout est de passage dans notre vie pour nous aider. Comme mes enfants, c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Ce sont les enfants que j'ai eus dans cette vie-ci parce que j'avais besoin que de savoir des choses pour eux autres. C'est ça que moi quand quelqu'un meurt. vice-versa. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je... je, je... J'ai jamais de problème avec aucun deuil, parce qu'une personne meurt à 5 ans ou à 50 ans. Ah, oh, ben, cet homme-là, elle fait venir de faire ce qu'elle a à faire, puis voilà, elle retourne dans le monde de l'âme, c'est, c'est, c'est ouais. pas, pas, moi, là, c'est l'autre, ça, ça concerne l'autre. Alors ça, c'est le détachement. Ça, parce qu'il y en a qui pensent que le détachement, ça veut dire renoncement. C'est pas renoncement ou faiblesse. Non, être attaché. Non. Euh, être détaché, ça veut dire J'aime ce que j'ai, comme des fois, par exemple, en voyage, j'ai tout à coup j'ai égaré un, un beau bijou, là, vraiment un beau bijou de valeur que mon mari m'avait donné, bon que j'aimais beaucoup. Puis là c'est, ah oh, ben, ben, je l'ai plus, je l'ai plus, euh, j'en ai bon. Puis je peux m'en, bon, mon mari m'en achètera un autre. <rire> ouais. Tu si le coup là, ça fait quelque chose, mais je me dis ça va, ça va rendre une autre personne heureuse. Puis, puis, ouais. ça c'est détaché, ça veut dire j'aime ce que j'ai. Euh, je je, je, je m'occupe bien de mes choses parce que je les aime, mais si ouais. j'en ai plus, c'est correct aussi. C'est ça okay. que je Puis c'est la même chose avec okay. des personnes. Ouais. Ouais. Et, et on en parle aujourd'hui, Lise, de façon assez simple et fluide, mais euh, okay. on a eu d'autres échanges ensemble dans le passé. Puis je me rappelle, tu nous avais partagé que tu avais, avais tendance dans le passé à contrôler. Donc pour ah, la, la, oui. le contrôlant ou la contrôlante, le détachement c'est un, un énorme travail sur soi à faire. Hein? Ah oui, ah oui. Puis ben, tu sais, j'ai toujours été un chef, hein, parce que oui. et, tout de suite au couvent les religieuses l'avaient vu, ils mettaient toujours en charge plein de choses. Mais euh, c'est un chef, est toujours contrôlant. Il faut toujours qu'il travaille sur cette partie-là de lui, de vouloir que les choses soient faites comme je veux, quand je veux, tu sais. Et euh, ça, c'était un, un bon travail, un <rire> bon travail ouais, ça oui, c'est pour moi. Mais, mais tu le fais je suis, je suis persuadé qu'en t'observant, parce que je pense qu'une clé hyper importante de s'observer tout le long de ce processus-là, en t'observant en appliquant ce que tu enseignes, ça t'a inspiré à enseigner à tes formateurs, puis à tes élèves, à tes participants, aux gens qui venaient te voir dans tes conférences. Hein? Oui, parce que là maintenant, je suis de, au, au fil des années, je suis devenue une bonne dirigeante, parce qu'il faut toujours être une dirigeante, ouais. parce que je suis un chef. Mais ouais. Puis là, tu vois, c'est ma fille, maintenant, qui dirige complètement ton corps. Puis elle, ouais. elle, elle a n'a jamais eu à travailler sur le contrôle comme moi, parce qu'en partant, elle avait, elle avait même pas 40 ans quand elle est devenue la directrice générale. Puis en, en partant, elle était une bonne dirigeante. Elle, elle le savait, elle, elle m'avait vu là, puis, euh, puis dans sa, elle a une nature moins contrôlante que moi aussi, tu sais. ouais. Vous faites une super bonne équipe aujourd'hui. Oui, ah, vraiment, vraiment. Ça, c'est un cadeau du ciel pour moi. Elle et son mari, là, qui s'occupent de toutes les choses que je ne veux pas faire avec tout ton corps. C'est eux autres qui font tout ça. <rire> et là, toi, tu écris, tu jases comme on est en train de faire, ouais. tu donnes des conférences, puis eux autres, ils travaillent, puis ils construisent tout ouais. ça, puis que ils structurent tout ça. C'est une co-création. Je, je les agace que peut-être qu'ils regardent le live, mais c'est vraiment une co-création. Puis ça, tu es important à comprendre dans ta vie, ça, de comprendre que. C'est non seulement, oui, Lise elle est la messagère, elle va partager, elle va communiquer, mais toute seule, on n'y arrive pas, c'est impossible. On, do on doit s'entourer de gens qui ont leur force, oui. Euh, oui. chacun, pour pouvoir avoir cet impact-là dans, ce, dans le monde. Hein. Oui, j'ai toujours eu la facilité de, de, de, de, de, de m'entourer. Même si j'étais une personne contrôlante, euh, je, dans le fond, euh, j'étais contrôlante, puis, il va y avoir des, des parties que, que les gens aimaient de moi parce que j'avais de la facilité à garder mes employés et les gens pour m'aider, ça j'ai eu, ouais. facilité ouais. mais, moi. Je, je lis à la fin du livre, Lise, parce que j'aime ça, tu fais un résumé des points concrets euh, qu'il y a dans le livre, donc à la toute fin, on voit ces points-là. Et je suis tombée sur une de... phrase, il y, a une... Pardon? il y en a à peu près 100 en arrière. 100, non, c'est incroyable, ils ah, sont oui. tous répertoriés. Puis... Puis quand je l'ai lu, j'ai fait oh « My God, mais tout le monde doit lire ça. » C'est comme des grands principes de vie à se rappeler. Mmh. Hein, je vais en lire quelques-uns au hasard. « Décider qu'être vieux n'a pas d'âge. Demeurer active en voulant toujours apprendre du nouveau. » Peu importe l'âge, là. Demeurer active en, en voulant toujours apprendre du nouveau. Prendre ma responsabilité. Lâcher prise sur mon ego. Mais j'en ai un tout à l'heure qui, qui est venu à, à ma conscience parce que mmh. euh, moi, je me, je, me relève, je me lève toujours le matin en me disant « J'ai hâte de voir de quelle façon la vie va m'émerveiller. » Mais toi, tu t'emmènes. C'est presque pareil, mais. Ah, je ne sais pas, Léo. J'ai hâte de voir quel cadeau la avoir vie va Quel de... cadeau je vais les avoir aujourd'hui? Imaginez, là. OK? Imaginez, ma belle gang. J'ai hâte de. On se réveille le matin et tu. ah, oh, tu t'étires. Et toi, Alice, si je ne me trompe pas, tu fais les cinq Tibétains le matin, hein? Les cinq Tibétains et la technique Nado. La technique Nado encore. Hein? Tous les matins, les cinq Tibétains, la technique Nado. Mais imagine, tu. Tu programmes ton esprit en disant, j'ai hâte de voir quel est le cadeau de la vie aujourd'hui. Les cadeaux, je n'ai jamais... Les, t'as bien raison, as bien raison. <rire> ouais. Comme moi aujourd'hui, un des cadeaux, c'est toi. Oui, bien moi, hein, moi aussi, t'es un de mes cadeaux. Puis quand je peux à quelqu'un, des fois mon fils, je sais pas, il vient de m'annoncer une bonne nouvelle. Ah, t'es mon premier cadeau aujourd'hui. Il, il trouve toujours... Ah, c'est beau ça. C'est beau. Troisième cadeau, tu sais. Mais, mais on a le choix souvent, c'est drôle parce que la phrase qu'on utilisait, elle, elle se ressemble, mais j'aime beaucoup la tienne. Moi, j'ai hâte de voir de quelle façon la vie va m'émerveiller, parce que j'aime être émerveillé par la vie, par, par Dieu, par qu'est-ce que je n'arriverai jamais à comprendre, par un sourire, par un écureuil qui vient tout près, par, peu importe. Et, mais on a deux choix. Soit qu'on se réveille en se disant, j'ai hâte de voir quel cadeau la vie va avoir, quels sont les cadeaux de la vie aujourd'hui, ou j'ai hâte de voir quelle sorte de journée de merde que je vais avoir aujourd'hui. Ah, oh, j'ai hâte de voir quelle journée de merde que je vais avoir aujourd'hui. Et après ça, on se met à scanner qu'est-ce qui est en lien avec tout ça. Donc, c'est peut-être, ne serait-ce que juste cette phrase-là, ça peut changer une vie littéralement. Quels sont mes cadeaux de la journée? Puis, en hein, le soir, ça, ça fait très, très longtemps que je fais ça. Les cadeaux, ça fait moins longtemps. Que je vous donne les, les remerciements en touchant mon oreiller. C'est la première chose. Bon, là, je dis merci pour quoi aujourd'hui, avant, avant de m'endormir? Puis là, je dis merci pour des choses. Ça peut être euh, euh, d'avoir pensé à la dernière minute à quelque chose d'important, que si j'avais oublié, là, ça, ça aurait été euh, difficile, là, des, des conséquences pas agréables. Tu puis tu n'as pas ouais. à la dernière minute, là, je... fait que, ça peut être une chose comme ça. Euh, je sais pas, je me dis merci. Euh, de... ouais. Est-ce que, est que tu t'endors avec les, les gratitudes ou les merci? Est-ce que c'est comme ça que, que tu vas aller t'endormir? Oui. En général, je m'endors avec ça parce que j'attends toujours que mes yeux commencent à se fermer avant, avant de me coucher. J'attends que mon corps me Et... dise qu'il est temps de dormir. Ouais. Si je ouais, m'installe avec, avec mon livre, euh, puis euh, je dis à mon corps, « OK, tu sais ce que j'ai à faire demain? » Tu me dis quand est-ce que j'aille me coucher. Des fois, je lis trois minutes. Des fois, je lis deux heures. Puis là, quand je lis deux ouais. ans, si je me couche tard, je me dis Oh wow, je suis contente! Je vous dit que je n'avais pas besoin d'autres. De, de, et tu expliquais aussi une dernière fois que si tu te réveilles en plein milieu de la nuit, tu travailles en plein milieu de la nuit, c'est aussi simple que ça. Tu vas lire puis après ça, tu vas retourner te coucher, hein? Oui, je Tu ne fais... vas pas te passer la tête avec ça, non? Non, c'est ça. Parce que depuis que j'ai appris les cycles du sommeil, ben c'est le cycle pendant les 24 heures dans, dans le corps humain, on a toujours des oui. cycles de 90 minutes de hausse et de baisse d'énergie. fait que c'est au moment où on a une baisse d'énergie que là, on s'endort. Puis après ça, ben si parce qu'avant ça, si j'étais en train de lire, puis que là mes yeux commençaient à se fermer, je me forçais pour continuer à lire, je voulais finir mon chapitre. Mais ben là, si j'attends trop, quand je me recouche, c'est comme si j'ai manqué mon, j'ai manqué le train là, tu sais. Ouais, encore une heure et demie avant de revoir ma, ma prochaine baisse. Oui, c'est ouais, vrai. Plus attentive euh, au moment d'aller boucher. Et, et, et ça, on devrait tout, on devrait même apprendre ça à l'école. Combien de personnes je suis persuadé par, parmi ceux et celles qui nous écoutent? Que le soir, on peut être sur un Netflix ou ta télévision, puis finalement tu es fatigué à 9h, tu décides, ou 9h30, tu décides de pas aller te coucher, puis finalement tu, tu dures ça jusqu'à 2h du matin, puis le lendemain, tu es super fatigué. Ça demande une observation et une vigilance de soi. Ouais. Hein, tout ça? Oui, Vraiment, vraiment. Lise, c'est extrêmement inspirant. Moi, je voulais te dire une chose, je t'aime énormément. Tu je me fais sais. un bien fou. Tu es une, une source d'inspiration pour moi, euh, sans fin en fait. Euh, J'adore, on partage la même vision par rapport aux enseignements, par rapport à honorer cette vie-là, puis vouloir contribuer, euh, pas sauver les gens, mais plutôt guider avec qu ce qu'on a appris de nos expériences directes, puis continuer de, de s'éduquer ouais. comme ça. Euh, ce livre-là, est-ce qu'éventuellement, euh, il y a des projets associés au livre? Est-ce que tu fais par encore des, des conférences, Lise, si on oublie le, le COVID? Ah, ben oui, là, j'avais euh, plein de choses organisées pour le mois de septembre en France, hein, des grosses tournées, mais là, les palais des congrès où je devais aller euh, ont décidé euh, qu'ils est pas en septembre. Donc, tout est, right. est remis au printemps prochain. Là, j'ai déjà des, plein de choses organisées pour euh, le printemps prochain euh, dans d'autres pays. Oui, c'est génial. Tant que j'ai l'énergie puis la forme, je vais continuer, je continue à voyager puis euh, à faire plein de choses. Euh... Des livres, ben je sais pas, chaque fois que j'écris un livre, maintenant, depuis les trois, quatre derniers livres, je pense toujours que c'est ce le dernier. Je me dis, il me semble que j'ai tout dit, ce que j'ai à dire, mais ouais. on sait jamais. <rire> la, la, la Dominique Michel du développement personnel, c'est mon, <rire> mon dernier livre, c'est mon dernier livre. Est-ce que présentement, tu es en train d'écrire non, je suis en train de, par non. contre, de, de travailler beaucoup sur euh, la de, de le Livre, le Grand Guide de l'aide ». Ça, c'est un livre qui m'a pris quatre ans à écrire parce que tout ce que je sais est dans ce livre-là. Et on, pour la réimpression, euh, l'année prochaine, on veut faire un, un nouveau look, là, une nouvelle page couverture. Et euh, alors, je suis en train de tout le réviser au complet pour, pour être sûr que c'est avec les, mes nouvelles versions et les choses que je change hein, au fil des, du temps. Fait que ça, ça ouais. c'est pas mal occupé puis euh, le livre aime toi aussi là, il est en il va, avoir, il va se faire réimprimer ça c'est subi sur les malaises et maladies puis j'ai oui. toujours j'ai peut-être 30-40 malaises ou maladies que j'ai des choses à rajouter euh, à chanter dans, dans mon livre là toujours ouais. en train d'améliorer de, des choses man Wow! wow. Okay. Si les gens veulent en savoir plus, les... parce que toi, tu es ta propre maison d'édition aussi, si oui. les gens veulent en savoir plus parmi tous les livres que tu as fait sur ton site, j'ai mis le lien juste au-dessus ici, la vidéo Écoute ton corps, c'est tout sur la, la page d'Écoute ton corps, hein. c'est oui, oui, oui. là que les gens vont pouvoir trouver tout ça. Oui. Vous oui. formez aussi encore des gens avec toi et ton équipe euh, à l'École Écoute ton corps. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une école aussi de l'autre côté en Europe? Euh, ben, on n'a pas de téléchargeant là-bas, mais on a plusieurs animateurs qui travaillent oui, là Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Parce que là, tu vois, ça, ça, a été le gros cadeau pour nous, le COVID, pour les plus de ton corps, c'est que ça nous a forcé à tout transformer nos ateliers pour les donner en ligne. Donc, j'ai wow. fini mon dernier la semaine passée, il y a quelques jours. C'est wow. un gros, gros travail parce qu'on a une trentaine d'ateliers en tout. Hein. Et euh, tout transformer ça, tout en former tout le monde pour former des, des opérateurs. Alors, tout le monde donne des ateliers en ligne. Depuis le début, on était très occupés l'équipe. Et euh, c'est quelque chose qu'on voulait faire, Monica et moi, qu'on se disait un jour, on va commencer à donner en ligne, mais ça nous semblait tellement un gros dossier. Oui, une grosse montagne, oui. Mais ça allait bien. Et, à chaque année, on était toujours de plus en plus présents. Dans, on, enseignait dans, on enseignait dans 28 pays. puis fait on, a dit, on, on sentait pas le besoin de le faire, mais là l'univers nous a forcé à le faire. Donc maintenant, à partir de maintenant, bien, il va y avoir des, en 2021 des ateliers en présentiel et en ligne. Fait que ça, c'est un. waouh, C'est énorme, ça! Ouais, moi, Vraiment. Je devais, je, je devais aller en Ukraine là, euh, ce printemps, mais là, je l'ai fait en ligne. C est, c est, ça, ça, ça, ça se fait bien. Tout, tout ça prend. Et là, par la suite, par la suite, avec tous les traducteurs que vous avez, mais toutes ces formations-là vont être traduites et tout ça, imagine l'impact, c'est. Hallucinant. Ah oui, parce Vraiment. que. Vraiment. Ils ont calculé que, encore juste depuis le début du confinement, je pense qu'on a comme 2500 nouveaux clients, de, qui, des gens qui viennent de partout, de, de, de oui. l'Afrique, l'Allemagne, tous des gens qui parlent français. Mais qui vivent dans ouais. d'autres pays, euh, du Bail, ouais. euh, partout, et qui ont pu se joindre aux ateliers en ligne, qui sont super contents. Ouais. Parce tous ces gens-là, ils n'avaient pas accès aux ateliers, c'était trop loin pour les autres à l'enfance ou venir au Québec. Donc, non, euh, c'est ça. C'est pas c'est un beau cadeau de, pour nous. Hein. Oui, vraiment. Et, et en même temps, derrière ça, j'entends encore une femme qui a su s'adapter. Hein, la, développer ah. cette capacité d'adaptation dans la vie préserve ah, aussi notre oui. énergie au lieu de, oui. de résister aux changement C'est encore une adaptation énorme. Là, de dire Parce que, Lise, quand ça as commencé, il n'y avait probablement pas l'Internet. Ah, et ah. et aujourd'hui, la venue d'Internet, il y a des différents joueurs qui prennent leur place. Et finalement, on s'ajuste avec tout ça. C'est oui. incroyable. Ah. Bien, ça, c'est une condition moi, que j'ai toujours eue pour tous mes employés et les animateurs. C'est... Avec écoute encore, il faut que tu sois capable de tourner de, de tourner de bord vite. On appelle ça se tourner sur un dessous, ouais, là. Un dessous. <rire> je peux aussi, je peux arriver puis dire aux animatrices, bon, ben là, j'ai changé la définition du mot émotion dans le cours écoute encore. Là, je m'aperçois je que ma définition là, est plus aussi juste que je croyais. voilà la nouvelle définition. Et là, il disait, ben, les, ils ont, Nous autres, on était habitués. Comment ah, Je vous l'ai dit pour vous appeler à changer les choses. Ouais, on a toujours, toujours fait des changements. Ouais. Je n'ai pas peur de dire, comme dans le livre euh, « La guérison des blessures », je dis aux gens, si vous avez lu le livre sur les blessures, euh, qui a 15 ans de différence entre les deux, puis qu'il y a des choses qui sont différentes dans le nouveau livre, là, soyez pas surpris parce non, que j'ai des choses en de route. Puis maintenant, il y a des choses que je crois qui sont mieux que ce que, que j'ai écrit dans, la, dans le, mieux ouais. la nouvelle version. Donc, prenez la nouvelle version, puis, puis, ouais. puis je vais peut-être la changer encore, ma version, là, c'est ben, Probablement. On ouais. le souhaite quasiment. C'est toujours bien de savoir dire « Oh my God, j'étais comme ça, beaucoup de compassion, je faisais de mon mieux à ce moment-là. » Oui. Voici ce que je comprends maintenant, version améliorée, au lieu de rester rigide sur nos points, parce qu'on veut, ne va pas démontrer qu'on a peut-être fait un, un, un pas dans, dans, dans une autre direction, en fait. Là. Oui, c'est parce que j'aime beaucoup simplifier les choses. Oui, exact. Plus c'est simple, plus, plus c'est intelligent plus ouais. Ça veut dire que ça touche directement notre essence, notre être. Si c'est un peu ouais. compliqué, que ce soit mes exercices, mes outils que je fais, mes définitions, si c'est compliqué, ça veut dire que c'est mental. Puis là, on essaye de comprendre mentalement. Puis moi, je veux toucher aux gens au-delà du mental. Je veux qu'ils soient touchés au niveau ouais. de leur être plus. Ouais. C'est ça toujours qui est mon but. Fait quand, quand je change des choses, c'est toujours pour cette raison-là. Ouais. Tu trop belle. Je pense qu'on va partir pour un live de 10 heures ensemble. Je pense que les gens seraient très, très, très contents. Ça me fait du bien de t'écouter. C'est nu nutritif, en fait, tout ça. Ouais. Et euh, Merci énormément, Lise, d'avoir pris ce temps-là. Je repartage le livre ici. Euh, comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie? Est-ce que les livres, on peut les trouver en version audio, Lise? Mmh, C'est-tu? Je ne sais pas si euh, déjà, ben, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont en audio, mais je ne sais pas si. En audio. Je ne sais pas. Aller... encore peut-être, mais… Sur le site, vous allez pouvoir le voir sur le site. Mais... On va pouvoir le voir sur le site. Ouais. Génial. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui ont été là. Euh, merci de vos nombreux commentaires. Euh, vous si tu as du temps, si tu as envie de venir faire un tour sur la page, on a beaucoup de personnes qui ont laissé des commentaires. Mm -hmm. Ça a eu un impact sur la vie de beaucoup de personnes, encore une fois, aujourd'hui, avec ce live-là. Plus de 500, 550 personnes en direct tout le long du live. Donc, euh, c'est merveilleux. Euh, merci pour l'impact sur la conscience. Merci à toi aussi, François, pour tout ce que tu fais, parce que toi aussi, tu touches à beaucoup de monde, puis toi aussi, tu fais beaucoup de bien. Ouais. Puis garde toujours ton enthousiasme, hein? ça, c'est important. C'est promis, c'est promis. C'est l'essence le, est, est profonde, en fait, ouais, qui est ouais. là. donc euh, vraiment. Donc, si jamais je peux faire quoi que ce soit pour toi, pour toute ta belle équipe, je suis là pour co-créer avec toi, vous donner un okay. coup de pouce. Hein? On, on a ce grand rêve-là de vouloir améliorer le monde, de vouloir réveiller la conscience. Et ça va se faire ensemble, tout ça. Donc, euh, merci énormément. Ma belle gang, si vous avez aimé euh, cette entrevue-là, ce partage avec, entre moi et Lise, n'hésitez pas à partager. Plus que de membres qui vont le voir. Vous avez été nombreux en disant oh, « c'est mon cadeau de la journée, cette entrevue-là ». Donc, mm -hmm. imaginez si on le partage. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va dire oh, « c'est un beau cadeau qui est arrivé ». Puis notre, nos réseaux sociaux en ont grandement besoin des, des, des belles entrevues comme ça qui fait du bien au corps, à l'âme et, et à l'être au complet. Okay. Alors, merci, merci beaucoup. Merci Lise. Au revoir. Et on se voit très bientôt. Oui. Bye tout le monde. Bye-bye.